Bonjour, je vais, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 28 juin, la semaine du lundi 28 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel il y a toujours, on, je, je, toujours un petit tour d'horizon sur les planètes euh, rapides, hein, Soleil, Vitalité, Mercure, Communication, Vénus, Amour, intéressante Vénus cette semaine, Mars, l'Action, euh, Jupiter, l'Expansion, Saturne, la Sagesse, etc. Je vous fais un petit tour. Et puis après, à la fin, je vous donnerai un ou deux trucs techniques, euh, notamment sur cette belle Vénus qui est en Lyon, euh, dont j'aimerais vous parler. Tout bête. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe Soleil, principe de force, vitalité, énergie, positive, voir le bon côté, mettre en lumière les situations, et actuellement dans le signe du cancer, hein, c'est sa période de l'année. Toutes, toutes ces belles énergies, pour qui sont-elles optimisées bon, On va regarder, il y a toujours les gagnants, hein. les gagnants cette semaine sont, attention c'est parti, mes cancers, bon anniversaire, vous bon, recevez le soleil chez vous, on renouvelle une dynamique annuelle de vitalité qui en démarre, mais également mes autres signes d'eau. Là, on est dans la phase où le Soleil transite un signe d'eau, -do, donc il veut du bien aux autres signes d'eau également par extension. Donc, les gagnants, je les refais dans l'ordre, cancer, scorpion, poisson, et puis, 60 degrés en amont en aval, mes taureaux et mes vierges, vous cinq, c'est la pêche. Ou du moins, les choses s'éclairent d'un regard plus global, plus, plus, plus logique, plus cohérent, plus, plus en harmonie, en fait, tout simplement. On a une meilleure vision d'ensemble des situations. C'est le moment de prendre confiance en soi, c'est le moment de se fixer des objectifs dans le collimateur et de se donner les moyens de les réaliser avec une, une plus grande clarté. Tout simplement. Hein. Donc, excellent vraiment pour vous. Les cinq gagnants de la semaine, je vous les refais vite fait. Hein. Cancer, scorpion, poisson, euh, taureau, bien évidemment, hein, sextile, et mes vierges. Capricorne, vous l'avez en opposition, donc c'est pas nocif, c'est juste un peu de fatigue, et puis euh, parfois, il faut composer un peu, il hein. faut arrondir les angles. Ça vous... Parfois, c'est très utile. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre Il y a également Mercure, la communication, qui est toujours dans le signe des Gémeaux. Il est merveilleusement heureux, ce Mercure, qui représente le mental, l'intelligence au sens large, la communication, le lien aux autres, l'aptitude à créer euh, des éléments de rapprochement, trouver les ponts, les interfaces. Il est extrêmement rapide en gémeaux, il est vif, il est interactif. On connaît l'intelligence des gémeaux. Après, il ne faut pas se disperser parce qu'il est très, très rapide dans cette position-là. À qui Mercure accorde-t-il euh, ses bonnes influences pour euh, tout ce qui permet de clarifier les choses, ben, ce sont des signes d'air, cette fois-ci. Donc, Gémeaux, c'est bon pour la com', pour les échanges, bien évidemment, là, vous êtes comme des poissons dans l'eau, si on peut trouver la parabole et l'image, mais également pour mes balances, également pour mes versos, vous trois, Mercure, le mental, les contacts, les échanges, l'ouverture sur l'extérieur, l'adaptation aux situations nouvelles aussi, c'est ça, l'intérêt de Mercure, l'aptitude à trouver le mot juste pour faire passer le message, tout en évitant les aspérités, comme ça, les messages rentrent mieux, c'est le boulot de Mercure. Mercure, il veut du bien, donc à qui je le refais, cette fois-ci plus large il veut du bien il est en gémeaux il veut du bien à mes gémeaux on l'a vu à mes balances à mes versos et par jeu d'extension quand il est en gémeaux il veut du bien à mes béliers et à mes lions voilà vous cinq tout va bien au niveau de l'oralité l'expression orale et puis ça peut être l'expression écrite aussi remarquée on peut être beaucoup plus clair au niveau des idées et être beaucoup plus factuel et éviter euh, toutes les frictions qui servent à rien ça retarde le message en fait tout simplement on en arrive aux planètes qui sont en lion c'est là la nouveauté il y a deux planètes en lion cette semaine, dont l'arrivée hein, de Vénus. Vénus. C'est l'amour, Vénus c'est le charme, Vénus dans, ce, dans le lion prend une couleur, une dimension, une force, une densité, surtout qu'il va venir rejoindre Mars qui est la volonté, l'action, la passion qui est déjà dans le signe du lion. Donc attendez-vous cette semaine à ce qui est dans le ciel, euh, parce que dans le ciel qu'est-ce qui se passe Mars, la volonté, l'action en lion, et Vénus qui s'en rapproche, qui vient de rentrer, on est dans des phases où, où ceux qui sont concernés peuvent traverser des élans passionnels plus forts, des, des monts de, de, de désir, d'élan, de, de, de, de, de joie de vivre et puis de besoin de partager avec intensité ses ressentis avec tout l'idéalisme qui est collé à cette Vénus en Lyon, euh, c'est très puissant. Qui sont les gagnants Alors l'attention c'est un duo, c'est à la fois pour tout ce qui est amoureux, affectif et lent rapprochement et en même temps comme il y a Mars l'action pour se prendre en main, pour avancer, pour être constructif, pour être actif. Mars c'est l'action. J'ai jamais oublié ça, c'est vraiment la clé, la base du truc. Donc, conjonction Vénus-Mars dans le ciel qui se présente. Qui sont les gagnants C'est chacun son tour. Cette fois-ci, ce sont les signes de feu. Mes signes de feu qui sont bien évidemment mes lions, hein. mes lions avec en ce moment Vénus sur votre tête, au niveau du charme, ça va être tout à fait délicieux, et puis également mes Sagittaires, mes béliers, vous gagnez, gagnez, gagnez sur cette, cette rondeur, cette, cet esprit, cette, cette chaleur, cette expansion naturelle de votre affect qui, qui pour le coup passe très très bien, c'est bon à savoir. Donc si Vénus est en lion, elle protège également mes deux signes d'air à 60 degrés qui sont mes gémeaux et mes balances, donc vous 5, côté cœur, c'est le bon moment. Hein, c'est euh, Vous avez un grand besoin d'amour, et puis les planètes vous veulent du bien. Donc, les gagnants, côté cœur, cœur, cœur, Lion, Bélier, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Gémeaux, ça vous en fait deux. Hein, c'est plutôt pas mal, hein, mais Gémeaux, Communication, Mercure, Charme, Vénus, et puis il y a même Mars qui vous veut du bien, c'est le moment d'y aller, d'avancer. Pareil pour mes balances. C'est dit. Bon, voilà, c'est un peu le climat du ciel cette semaine. Toujours les planètes lentes, les planètes lentes, c'est quoi Les planètes lentes, c'est Jupiter. Alors, il y a un truc un, un, peu, un peu atypique dans la période que nous traversons actuellement sur un plan planétaire, c'est le nombre de planètes lentes qui sont ce que l'on appelle en marche rétrograde. Euh, C'est-à-dire que, vu de la Terre, vu de la Terre, vu de nous, parce que le, on va faire simple, le système solaire, il y a le Soleil au centre, tout le monde tourne autour, ça on connaît. Mais quand on pratique l'astrologie, on regarde ce qu'il y a autour de nous, parce que nous, on est sur Terre, toujours la même histoire. Donc, comme on est sur Terre, on a l'impression que le Soleil est autour de nous. En fait, c'est l'inverse. Mais il n'empêche que dans la réalité des faits, que lorsque nous tournons autour du Soleil... Il arrive un moment où on passe de l'autre côté et toutes les planètes qui sont beaucoup plus lentes que nous, donc beaucoup plus lointaines, on a l'impression dans notre champ visuel qu'elles reculent. Et là, il y en a quatre qui sont en train de reculer dans notre champ visuel. Il y a Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton. Quatre, quatre, c'est énorme. Donc jusqu'en euh, septembre-octobre, là, elles auront ces, ces, ces marches rétrogrades. D'un autre côté, les planètes lentes qui rétrogradent, on va pas se plaindre, hein, parce que ça accorde une paix, une sorte de souplesse pour tout le monde, hein, jusqu'en octobre, c'est ce qu'on regardait. Et puis la seule qui poursuit son périple un peu actif, c'est Uranus. Uranus, la nouveauté, la créativité, c'est la seule de toutes ces planètes lentes qui, elle, poursuit plein tôt sa marche directe. Parce qu'elle est dans le même sillage que nous, en fait, elle est en taureau. Hein, le soleil est en cancer, euh, Uranus est en taureau, donc on est à 60 degrés, donc elle est dans notre angle en fait, tout simplement, c'est de la mécanique à chaque fois. Hein. Uranus, la créativité, l'originalité, l'impulsion, l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'être novateur, créatif, trouver des solutions, être ingénieux, euh, tout ça Uranus. Uranus en taureau veut du bien à qui Mes taureaux Mes vierges mes capricornes, mes poissons et mes cancers, voilà les 5 qui recevaient les bons aspects, c'est pas mal. Donc il n'y a pas de particularité complexe cette, euh, cette semaine, donc l'horoscope il est plutôt agréable, il est plutôt sympa, les planètes sont plutôt belles, et puis quand les landes sont rétrogrades, ça fait une pause un peu pour le collectif, euh, ce qui nous fait le plus grand bien, profitons-en pour nous détendre, pour nous appuyer sur Mercure pour communiquer, sur Vénus pour aimer, tout simplement. Alors je voudrais vous parler pour terminer d'une particularité qui est l'arrivée de cette Vénus, l'amour dans le signe du lion. Bon. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec Vénus en lion Et, et à, de quelle façon sont colorés tous ceux qui sont nés avec Vénus en Lyon. C'est bon de connaître sa carte du ciel. C'est deux, trois basiques. On trouve maintenant sur Internet. Il y a plein de trucs gratuits où vous pouvez voir le dessin. On clique dessus puis on voit où sont toutes les planètes. Si un jour vous faites des recherches, c'est vraiment passionnant de savoir où est chez chacun l'ascendant, l'image qu'on donne, le soleil, le gif qu'on vise, la lune, la manière dont on ressent les choses. Je vous ferai un truc sur la lune. Je vais essayer de le garder pour les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Euh, Mercure, comment on communique. Vénus, comment on aime. Mars, comment on agit. Tout ça, c'est interactif. C'est un orchestre. Donc on, on commence à mettre le nez dedans après c'est un peu passionnant quoi voilà c'est dit euh, Vénus Vénus l'amour Vénus en Lion je ne veux pas que je perde mon fil Vénus dans ce signe de feu dans ce signe d'élan dans ce signe de chaleur dans ce signe de passion et eh bien les sentiments sont puissants forts entiers chaleureux spontanés généreux c'est merveilleux Vénus en Lion pour tous ces plans là si ce n'est une petite faille potentielle qu'il faut surveiller. Cette faille potentielle consiste à très souvent à idéaliser la relation amoureuse, idéaliser la relation affective. Euh, j'avais rencontré un, un, un garçon, Kevin Adams, sur Énergie il y a quelques années, il avait une Vénus en Lyon. il l'a toujours d'ailleurs, et, et, et, et la façon dont j'avais trouvé de lui en parler, c'était de lui dire voilà, si tu rentres dans un, un lieu public avec à ton bras une, une, une, une élégante compagne qui fait qu'on la regarde beaucoup plus toi qu'elle, et eh ben, « Là, tu sais que tu es amoureux. » Ça l'avait fait marrer, il m'a dit « Oui, c'est exactement ça. » Donc, attention à ce côté idéalisation lorsqu'on est né avec Vénus en Lyon. On a besoin que l'autre soit pas flamboyant, mais qu'il ait du, du charisme, de l'aura, que, quelque chose qui sortent. et, et le, le danger qui se, se situe à un endroit très précis, c'est que cette image extérieure n'est pas toujours complètement synchronisable avec une vie au quotidien. Une vie au quotidien, en général, c'est pas toujours aussi flamboyant, c'est pas champagne tous les jours, ça peut être beaucoup plus calme, pondéré, posé, etc. Et ma Vénus en Lyon qui a besoin d'idéaliser, elle peut avoir du mal à créer cet équilibre entre vie extérieure, dans laquelle va être divinement heureuse, et vie au quotidien où, naturellement, on doit accepter qu'il y ait beaucoup plus de simplicité et que l'idéalisation, parfois, c'est pas la meilleure chose à viser. Mais au contraire, viser mes Vénus en lion, la gentillesse, la souplesse et la simplicité sont des vecteurs évolutifs sur lesquels on est tous beaucoup plus heureux et puis ça nous fait du bien. Voilà, c'est dit. Bon, je vous ai fait ce petit horoscope, et puis maintenant, je vais vous préparer, je vais vous préparer la nouvelle lune. Bon, à très vite, à la fin prochaine. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos coucou, pour vos messages pleins d'amour, pour tout ce que j'aime. Merci.